C'est moi, le king, jusqu'à là tout va bien, tout tout béné T'as rien compris <t un <t un Je suis comme John Pololo, moi et casse-casse-tout Et ouais, puis je m'en fous de ce qui restera. là Vendredi J66, 66 Vendredi J66, PC Je sais que tu es super fraîche, comme l'eau minérale C'est pourquoi je t'aime d'un amour céleste Je suis comme vous, je suis pas extraterrestre Mais celui qui pense qu'il a bon dit qu'il se lance Viens qu'on se laisse le King, jusqu'à là tout va bien, tout tout béné. T'as rien compris, Aspetta Je parle italien, souvent baoulé A pas, un cloa Un peu de n'adresse si ami Ma chérie, tu es jolie